Il est temps de faire la lumière sur un problème fondamental de notre société. Je voudrais vous parler de l'incrédulité. Du fait qu'aujourd'hui, n'importe quel enfant de plus de 7 ans devient incrédule. Comme ses parents. Comme les adultes comme les livres, comme les professeurs, comme les scientifiques, comme les encyclopédias universalistes, comme tout le monde. Eh bien moi je... Eh bien moi je vous dis merde. Je vous dis merde à tous. Un jour moi je le sais, moi je le sens, un jour ma magie sortira de mes doigts. Toi mon amour, fais surgir des cachalots espiègles de la piscine à vague. Nous aurions pu quel dommage Nous chuchoter des mots doux dans les escaliers du total Zedra Que nous aurions gravi nos pieds lévitant 10 cm au-dessus des marches quel dommage Moi, je veux un amour, vampire. Moi, je veux un amour, le garou. Moi, je veux un amour, panthère, garou. Moi, je veux un amour, nictalope. I'm